Salut tout le monde, c'est Monsieur Plastic Kit et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'ai décidé de faire une petite review unboxing de maquette pour changer donc voilà le futur projet chercher donc un M4 A3 donc du coup j'ai opté pour la marque Azuka donc une marque que je ne connais pas encore car j'ai vraiment pas l'habitude de le pratiquer dedans nous avons en plus un petit kit de mitrailleur très très intéressant ce petit M4 donc, nous allons voir euh, donc, ensemble euh, ce que propose euh, cette, euh, cette marque, du moins ce modèle-là. Ça a l'air d'être un très très bon kit. Bon, par contre, c'est écrit en japonais de tous les côtés. Donc, euh, ça m'inquiète un peu pour la notice. Enfin, on va voir tout ça. Donc, voilà, dedans, on a des super euh, des calcos avec euh, un petit peu de photos découpe Mais bon, c'est vraiment un petit truc. Nous allons découvrir ça ensemble. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons bah, Les grappes. Comme d'habitude, donc ça fait quand même pas mal de grappes. On va voir ensemble. Je vais essayer d'en ouvrir un, mais ça a l'air quand même bien complet. Hein. Il y a quand même pas mal de pièces. Donc voilà la grappe. J'ai essayé d'enlever, donc pour vous montrer rapidement. Donc c'est du plastique injecté, mais ça a l'air d'être euh... Du bon plastique quand même. Les finitions ont l'air vraiment top. Moi, c'est la première fois que je le vois aussi. Je vois qu'il y a les poignées. Des petites poignées, des morceaux de carter. Donc les roues. C'est bien emballé. Ils sont superposés, donc comme ça, ça n'abime pas les grappes. Je regarde un peu la finition des roues. Ça a l'air d'être quand même sympa bien fini en tout cas de belles roues de m4 dans un, dans un, un, un premier aperçu comme ça c'est ça fait plaisir donc la reste des roues donc c'est vraiment bien fini. il n'y a pas, pas à chier on voit même sur les sur la le, sur la tôle les, les piqûres en fait petite piqûre de, de tôle, c'est vachement bien fait, du coup ça fait plaisir, donc c'est pas le premier M4 que je monte, ça va être peut-être mon quatrième ou cinquième, mais euh, c'est vrai que bon, après au niveau des marques pour du, de l'américain, du M4A3, voilà, ça se décide pas, elle me plaisait, je l'ai prise, des petites belles, donc, voilà, fusil mitrailleur, les optiques un petit peu de un petit peu de la tourelle des trappes on voit la pioche la pelle ça a l'air bien fini les blocs optiques euh, donc je, essayer, je repère un petit peu en même temps euh, je commence à repérer un peu les grappes je regarde un peu les finitions s'il n'y a pas de défaut mais non il n'y aura pas à mon avis donc voilà, ah, les canons, le canon 75, il y en a deux, je vois qu'il y a deux différents. Alors là, je tiens à mettre un petit arrêt, ça mérite franchement de mettre un canon en alu. Ou faire faire un canon, parce que c'est dommage quand même, sur un kit, euh, quitte à le payer plus cher, on va mettre 10 euros plus, mais ça mériterait un canon en aluminium. On verra par la suite si je le fais ou pas. Donc le petit kit... Euh, ils mettent dedans vers après donc pour les roues donc là c'est en état de fonction donc euh, ce qui est bien donc c'est pas des roues euh, on sera obligé de coller donc ça c'est les joints pour euh, pour qu'elles puissent pivoter donc là nous avons une partie de la tourelle voilà la tourelle j'ai hâte de monter ce petit kit franchement ça a l'air super bien fini donc, il y aura de la finition forcément, donc ça sera pas une maquette qui va se monter euh, en une heure, mais euh, voilà, ça vous permet de voir si vous voulez l'acheter et puis euh, voir ce que contient euh, la boîte. C'est surtout pour ça que je fais cette vidéo là nous avons les jerry can aussi donc euh, ça c'est pas sur la photo par exemple vous voyez c'est pas du tout sur la photo de la maquette mais c'est rajouté parce que euh, il y a on peut mettre des jerrycans à l'arrière du, euh, du M4 donc ils les ont rajoutés c'est plutôt très bien en plus euh, ça a l'air même les jerrycans ont l'air vachement bien fini avec les petits bouchons le petit mitrailleur alors c'est pas ce qui va manquer les fusils mitrailleurs sur ce modèle là parce que j'ai l'impression euh, qu'ils en ont rajouté, il y a même les balles avec, hein, franchement, il y a les, les caisses euh, pour mettre les munitions, vraiment bien, bien complet, hein, rien à dire, donc il faut compter aux, aux alentours de soix une soixantaine d'euros pour ce, ce kit là, hein. donc voilà, là nous avons encore, donc là les assises, ouais, je vois qu'il y a des petites assises pour l'intérieur, encore, euh... Donc là, il y a les optiques, les vraies optiques. Encore un peu de tourelle. Vraiment bien complet, c'est bien emballé. Donc voilà. Nous avons la carrosserie du blindé. Avec les prêts à les trappes. Avec les ailettes sur les côtés. Le dessous, encore un petit peu de carrosserie. Nous avons les décalcomanies avec écrit Thunderbolt sur le côté. La petite étoile américaine. Donc vraiment sympa en plus. Et les décalcomanies sont vraiment sympas. On verra la qualité. Nous avons le fameux kit de mitrailleur dedans qui nous, nous passe donc euh, ça ça va être super ça sera rajouté sur le dessus j'ai l'impression qu'il y en a deux en plus ils sont vachement bien faits avec les petites caisses de munitions ça fait plaisir et pour finir bien évidemment les chenilles en caoutchouc et ça ça fait super plaisir aussi donc pour une fois, on n'a pas de maillon pour maillon, donc c'est très bien. Des petites chenilles en caoutchouc. Alors là, je les sors. Il faut que je vous montre quand même. Hein. Je suis assez content. Pour le prix, ils ont au moins mis quand même des chenilles en caoutchouc. Ils nous feront gagner un temps précieux. donc pour finir la notice donc la notice d'explication il nous montre euh, bon bah les outils euh, qui préconise pour utiliser la et fabriquer la montée la maquette donc euh, c'est écrit en japonais et en anglais comme ça pour ceux qui parlent pas la langue bon, de toute façon pour une maquette vous allez, vous allez me dire il n'y a pas besoin mais bon enfin quand même donc qu'est ce que ça donne donc voilà et ce qui m'inquiétait un petit peu, euh, on voit en fait voilà, on voit dessus que bah, c'est pas terrible. Alors là, au niveau de la notice, c'est vraiment euh, et même de près, il euh, y a des flèches de partout. Euh, voilà, des numéros, euh, c'est très serré en plus. Euh, L'ordre, ça a l'air d'être euh, c'est bizarre. On va y arriver, c'est pas le souci. Mais la notice laisse à désirer quand même. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Pour ceux qui ont l'habitude, vous pouvez commenter. Allez-y. Hein, si vous avez des commentaires, so... mais c'est quand même, regardez, c'est quand même vachement brouillon. En plus, le fait que ça soit écrit un petit peu en japonais, au-dessus, ça fait mal aux yeux, quoi. Enfin voilà. on va Sinon, c'est peut-être le point faible, je dirais de de ce kit mais c'est pas ce qui va m'empêcher de le de le monter et même si j'avais pas la notice j'y arriverais quand même c'est pas le souci l'habitude d'en monter mais bon c'est vrai que pour les débutants c'est pas non plus un, un type de modèle que je recommande franchement débuter avec ça euh, voilà regardez même euh, les mitrailleurs qu'il y a dans le kit dans le sachet euh, ouais, super détaillé franchement c'est ça fait plaisir Donc voilà tout pour ce modèle de chez azuka modèle ou 1,35 m4 donc c'est un modèle pour moi qui mérite d'être amélioré donc pour ça comme vous le savez bien je vais ajouter un set de figurines us tank crew 7 car bah moi j'aime bien les figurines et je pense que ça ira parfaitement avec ce petit m4 a3 sherman donc, euh, en même temps, je tenais en profiter pour faire une vidéo sur euh, la peinture du set américain euh, et du pactage, car je pense que c'est vraiment un, mod un modèle qui mérite d'être amélioré. Euh, donc voilà, pour ça, nous verrons aussi par la suite donc, les pactages euh, à l'époxy, des choses simples. Et euh, donc voilà, une fois que tout ça sera monté, ça fera un, un très beau... Euh très beau kit bien complet. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir vu cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut les amis, ciao